Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tour de petits paquets, à l'aide de 4 sets de noirs et de rouges. Un petit mouvement sur le paquet et aussitôt, un set vient de se retourner. Vous ne me croyez pas, et pourtant si j'étale, un set vient de se retourner, ici en l'occurrence le set de carreau. Allez, petit mouvement, et cette fois-ci je vais même l'annoncer, le set de trèfle. 7 de trèfle, et voilà. On continue Allez, 7 de cœur. Allez, on est fou, 7 de cœur. Et enfin, pour terminer, le 7 de pique Dur à croire, mais pourtant, c'est vrai Le 7 de pique C'était pas mal, non Vous voulez qu'on aille plus loin Très bien Vous vous rappelez de la couleur des cartes C'était quoi Les deux ou quoi Rouge hum, Vous êtes sûr Plutôt bleu, je dirais, non Bleu, non <rire> Allez, comme je vous aime bien, je vais vous dire une chose. D'après vous, il y avait quoi Des cartes noires, des cartes rouges, des cartes rouges aussi Non, que des cartes noires. Et vous savez quoi Eh bien, je vais vous expliquer. Comment j'ai fait Tout simplement, j'ai utilisé un marquage. Non pas sur les faces, mais plutôt sur les dos, vous voyez la croix là, et eh bien sur chaque dos, il y a une croix, comme ça pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire l'effet. Voilà, j'espère que le tour vous a plu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel effet, Allez, bye bye les amis, au revoir.